Eh ben ça y est, bravo C'est sorti sur le fil de discussion de la promo. Tout le monde s'est bien marré dans l'amphi. Plus personne n'écoutait Chevalier. Ah bon Vous avez annoncé votre liste Aux élections du bureau des élèves Pendant l'amphi de Chevalier <rire> Non mais c'est abusé, sérieux Ouais, c'est Juliette qui s'en est occupée. Présidente, Juliette. Vice-prés, Lucas. <rire> attends, attends Et en binôme Yanis et Inès, responsables de prévention... <rire> ...violence sexiste et sexuelle. <rire> non mais j'y crois pas, vous hallucinez ou quoi Bah, moi je dis bravo. Bah, c'est cool en fait. Et qu'est-ce que vous allez faire Tu vas voir. On est en train de réfléchir à mettre en place un plan d'action. <rire> non mais sérieux, vous allez nous pourrir l'ambiance. On a besoin de faire la fête, nous. De décompresser. Pas de se prendre la tête. On n'est plus au Moyen-Âge, donc ça intéresse qui